Depuis le début de ma carrière en tant qu'informaticienne, je trouvais que je n'étais pas à ma place en travaillant. J'ai travaillé au début pendant quelques années pour une multinationale qui était dans le domaine pétrolier. Et donc, euh, du coup, euh, je ne me sentais pas être en accord avec euh, mes principes, en fait, qui étaient plus des principes d'écologie, de, développement durable, donc euh, faire attention à la nature. Et euh, après ça, j'ai été embauchée dans une, en, une autre entreprise en CDI et rebelote. Je faisais quand même des, des, des, des projets intéressants dans, dans les villes intelligentes, les choses comme ça. Mais... À côté, comme depuis mon adolescence, j'avais toujours euh, un engagement militant et associatif. Donc, euh, j'avais une espèce de syndrome de, je ne sais pas quoi, schizophrénie ou bipolarité, dans lequel je travaillais toute la toute la journée. J'étais une personne. Je sortais du boulot, j'enlevais mon, mon costume, euh, mon tailleur en l'occurrence et je commençais à travailler pour mes assos, pour, pour des choses qui me passionnaient. Et je me disais tout le temps, un jour, il faudrait que j'arrive à concilier les deux. J'ai décidé d'arrêter le travail que, que, que je faisais. J'ai décidé de faire une, une rupture de contrat avec mon employeur chez lequel j'étais en CDI et de me lancer en indépendante pour travailler que sur des projets que j'estime cohérents avec mes valeurs. Je suis en train de monter un réseau d'associations qui travaillent et qui militent pour le droit des femmes. En fait, C'est un réseau qui est ouvert à toute la France et la francophonie en général pour pouvoir tout simplement se rencontrer, faire des choses ensemble, faire des échanges de savoir travailler en, euh, ensemble sur des actions, si, si c'est le cas. En tout cas, c'est un réseau euh, coopératif, en fait, euh, dont le but est tout simplement d'échanger et de pouvoir produire en open source toutes les initiatives qui marchent pour, euh, pour nous. Et aussi, je suis en train de co-créer un réseau de de, de clubs, d'associations, de, de femmes. Là, par contre, c'est Montpellier héros et ça, c'est c'est pas forcément que des féministes, c'est c'est des entrepreneuses, euh, juristes, enfin des personnes qui travaillent pour la santé des femmes. C'est juste des associations qui sont faites pour, euh, enfin des associations, clubs ou autres, qui sont faites pour le service des, des femmes et le but, ce serait de leur donner plus de visibilité. Pour la première fois de ma vie, euh, je sens que je suis en accord avec moi-même. Euh, avant, je sentais que, que, que j'avais toujours un conflit en moi. Je le savais qu'il était là, ce, ce conflit, mais je pensais que c'était normal d'être toujours en conflit avec soi-même que, que c'était la vie, que c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est possible de vivre autrement et qu'en fait, on peut tout à fait vivre une vie en accord avec soi-même et que le bonheur, euh, c'est ça, tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus important euh, dans ma vie C'est l'amour et c'est l'humain. C'est parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous qu'on veut faire des choses pour, euh, pour améliorer euh, cette société. J'ai fait une chute, en fait. J'ai fait une chute de 10 mètres. Donc, euh, j'ai été dans le coma, j'étais en soins intensifs, j'ai été complètement immobilisée pendant 3 mois et demi. Je me suis posé la question, bon, voilà, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire et, euh, et la réponse était non. J'ai essayé de le faire, mais je ne me suis pas vraiment euh, lancée euh, pleinement dans, dans ce qui me fait plaisir euh, dans ma vie. Est-ce que je continue à avoir cette cette double vie, encore une fois, ou plutôt j'essaie je, de, de, de, de travailler dans quelque chose qui me permette de, de, de m'épanouir complètement, de ne pas être tout le temps obligée de faire des choses qu'on m'oblige à faire, et, et à côté, les choses que j'ai envie de faire. La première chose qui me vient à la tête, c'est de me dire que j'avais le temps qu'en fait, je me disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment de, par exemple, de me lancer en indépendante ou de faire à 100% ce que j'ai envie de faire. D'abord parce que j'ai des prêts à payer, parce que j'ai fait un prêt étudiante pour, pour pouvoir faire ces études-là. Donc, c'était... Euh, c'était pas le moment parce que j'avais ça à faire, c'était pas le moment parce que euh, j'avais aussi besoin d'acquérir plus d'expérience dans ma vie professionnelle. C'était pas le moment pour plein de raisons, c'était dans ma tête tout ça. C'était, je pense maintenant avec le recul, c'était tout simplement pas le moment parce que j'avais peur. Moi je pense que quand tu suis le chemin de ton cœur en fait, même si ça, ça sonne un peu cucu ce que je dis, et, ben, finalement ben, les portes s'ouvrent tout simplement. Tu T'as un tapis rouge qui, qui se déroule devant toi. Quoi.